Pour le climat, est-ce qu'il vaut mieux produire notre électricité avec des renouvelables, du nucléaire ou les deux Qui a le pouvoir en France Qui décide vraiment en Europe Est-ce que les voitures électriques c'est une bonne ou une mauvaise solution Et en matière d'énergie, est-ce que la sobriété peut nous sauver Pourquoi l'hôpital public est-il en crise et c'est quoi les solutions pour réparer notre système de santé Quel est le problème avec l'école en France Est-ce qu'on a sacrifié pendant des années nos élèves et nos professeurs Pourquoi connaît-on en ce moment une crise de l'énergie et comment en sortir Comment peut-on se nourrir sans détruire la planète Notre système le système de retraite est-il au bord de la faillite Si vous vous êtes déjà posé une ou plusieurs de ces questions, je suis sûr que vous vous êtes rendu compte que c'est difficile de trouver des réponses claires et solides. Les médias, ils font parfois du bon boulot, mais ils sont collés à l'actualité, qui chassent une actualité, qui chassent une actualité. Ils n'ont jamais le temps d'entrer au fond des choses. Les partis politiques parfois proposent des réponses, mais souvent, ils ont une lecture prédéfinie et tout ce qui ne rentre pas dans leur cadre d'analyse, eh ben, c'est écarté, même si c'est vrai. Enfin, vous avez les chercheurs, eux, ils font un excellent boulot, mais ça prend des heures et des heures juste pour accéder à savoir et comprendre ce qu'ils nous disent. Il y a trois ans, nous, on a créé notre site Osons Comprendre pour répondre à ces questions et à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. L'idée, c'est de se taper pour vous la lecture de plein de rapports et d'études scientifiques que parfois on a mis des jours de travail de recherche à trouver et de concentrer toutes leurs infos importantes dans des vidéos de 20 à 30 minutes, les plus claires et les plus sourcées possibles. Notre but c'est de vous offrir un lieu d'éducation populaire, un site où on peut apprendre, titiller son esprit critique et aiguiser sa curiosité. Un site où les petites phrases et les petites polémiques laissent la place à de la vraie compréhension avec une communauté bienveillante bah, qui discute sans s'insulter. Ce que je vous décris c'est la réalité de ce que vous trouverez sur Osons Comprendre. Mais surtout ne me croyez pas sur parole, vous avez un mois pour découvrir le site gratuitement et sans engagement pour voir si les plus de 80 vidéos qu'on a écrites depuis plus de trois ans, bah, elles vont nourrir votre esprit critique ou vous saouler. Sinon, l'abonnement, il commence à 3 euros avec zéro inflation. On veut rester accessible. Nous, les infos qu'on a mis dans les vidéos, elles nous ont fait cogiter, changer d'avis parfois et très souvent donner de l'espoir. On espère que ce sera pareil pour vous. Je vous dis à très bientôt sur Osons Comprendre ou ici sur Osons Causer. Prenez soin de vous.